I know des mains de ton regard du fond du cœur je ne suis jamais bien loin parce que je t'aime Traverser l'océan Quand tu prends les mains Je me sens libre comme avant Quand tu caresses mes mains Que soit ta soif et ma faim Quand tu caresses mes mains Je garderai tous tes dessins De cette fleur au creux des mains De ton regard du fond du cœur Je ne suis jamais bien loin parce que je t'aime